Je suis avec une malformation de l'avant-bras-gauche, c'est une agénésie pour les connaisseurs. Malgré mon expérience, il reste toujours des petites incertitudes, des petites peurs. Je me remets sans cesse en question. C'est ce qui me permet aussi de continuer à progresser. à de J'ai commencé le ski 好き Quelques années plus tard, je représente la France sur les compétitions à l'international et je pense que mes huit titres de championne paralympique sont les plus belles aussi. Aujourd'hui, mon objectif, c'est le même qu'à ma toute première compétition, c'est de donner le meilleur moi-même au départ et de n'avoir aucun regret une fois que je passe la ligne Je crois que le plus important, c'est de continuer à cesser vider par la passion et le plaisir. Mon conseil pour euh, gagner euh, en confiance, c'est d'être bien entouré et puis de travailler surtout pour être, euh, pour être conscient de, de nos capacités et puis euh, continuer à progresser. Il ne euh, faut pas se fixer de limite, il faut juste euh, croire en soi et en ses projets.